tout le monde, c'est Wiman. Oui, content d'être avec vous, euh, aujourd'hui on va regarder l'évolution de la Grow avec les deux lumières de Vipar Spectra, le modèle XS2000 et la P2000, euh, on a aussi augmenté euh, l'intensité des lumières, on a monté ça tous les deux à 50%, ce qui donne un PPFD là, de 585, j'étais à 400 depuis quelques semaines, j'avais vraiment peur là, de mettre mes lumières trop fortes, là. PPFD 585 présentement, j'ai changé deux choses dans la tente aussi, j'ai rajouté deux plans, la tente est un peu vide, on n'ira pas là pour faire un concours de grammes, euh, un concours de production, mais plutôt on fait vraiment la chasse au phénotype. du GMO Animal Cookie numéro 3, et du Doji numéro 1, j'ai rajouté deux plans, deux couches couches, euh, deux plans que je vais pouvoir fumer un peu, euh, on sait que le Kush numéro 4, on va en parler beaucoup dans la vidéo. Euh, 10-12% de THC. C'est un cannabis que j'ai déjà fumé. Euh, C'est le dernier clone là, que euh, je vais faire fleurir. Il n'y aura plus jamais de pink couche numéro 4. Ensuite de ça, euh, le GMO Animal Cookie, on en a parlé. Le Doji on en a parlé. Les deux couches-couches, on en a parlé. Il reste le Gluki numéro 4 que j'avais mis euh, dans la tente. Là, euh, par mesure d'urgence, là, pour pouvoir avoir, euh, autant, faut avoir quatre plans de la même hauteur. Le Glouki numéro 4, beaucoup trop fleuri, que j'aime pas. C'est un clone que j'ai inséré. Euh, ça va être la dernière fois qu'on va entendre parler du Glouki numéro 4. Dernière fois qu'on va entendre parler du Pink numéro 4. Les deux couches couches commencent cette année des fumées, là, déjà un an que je fume ça, euh... Mais j'ai rien pour les remplacer encore. Sapin de Noël, donc euh, on est le 5 décembre, 20 jours avant Noël. Euh, J'espère que vous allez tous avoir du Tribal Canara Biotech sous le sapin. J'espère que vous allez avoir du Gelato Mint pour pouvoir fumer ça le 31 décembre. Moi j'en ai. Ensuite de ça, quand on vient là à Bipar Spectra, j'ai changé le fond de la tente. J'avais deux soucoupes transparente pour euh, récupérer l'eau qui déborde de mes plants. J'ai enlevé les deux souscoupes, j'ai mis là six plateaux, euh, six plateaux là, pour euh, comment on dit ça, pour les bottes, pour les bottes d'hiver pour récupérer l'eau. Donc euh, ça fait vraiment changement, un peu plus euh, propre, euh, ça fait un peu moins refléter réflé la lumière. Mais au point où est-ce qu'on en est rendu, là, de toute façon, on n'est pas là pour le nombre de grammes. C'est vraiment, je veux trouver un cannabis que j'aime fumer, que je puisse couper des boutures pour transformer ça en clone. La différence entre une bouture et un clone, la bouture, c'est quand on vient juste le couper. Quand les racines commencent à sortir, ça devient un clone. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Je vous présente l'évolution de ma grow. Sous mes deux lumières de Vipar Spectra. Immédiatement. Salut gang, c'est Winman. On va regarder l'évolution avec les deux lumières Vipar Spectra. Et voici l'évolution. Les plantes sont de plus en plus de bonne humeur. Mais on ne rattrapera, rattrapera pas le temps perdu. Seigneur, que ça a le prix du temps avant de se rattraper. Il va y avoir beaucoup de changements dans cette vidéo, deux deux changements, le premier, euh, le fond de la tente. On va enlever les soucoupes, on va enlever les soucoupes comme ça et puis on va rajouter des plateaux comme ça là, pour mettre nos bottes d'hiver. Donc euh, le fond va être noir et puis euh, ça va être la nouvelle façon de procéder et puis vu que les plants sont très petits, et que éventuellement, on va tourner sans floraison la semaine prochaine. Je vais rajouter deux plans dans la tente. Deux plans qu'on a déjà croisés ici à Winman. Ça va être deux couches couches de DNA génétique là, que je fume depuis un an. Euh, sont de la même grosseur qu'environ le doji euh, plus de feuilles. là Et puis. Euh, ils sont pas bien ben de bonne humeur, les couches couches que je vais intégrer dans la tente. Je les ai vraiment négligés. Euh, donc, euh, ça va fiter dans cette groupe. Donc, on va changer le plancher. On va changer le fond de la tente. Puis, on va rajouter deux plans. Il va en avoir six plans dans notre tente, quatre pieds par quatre pieds. J'ai euh, augmenté la lumière, le PPFD était à 400, je l'ai monté à 575 euh, je n'avais pas réalisé qu'il était à 400 depuis un petit bout de temps vu qu'il avait été un peu traumatisé par la lumière selon moi et selon euh, l'équipe derrière Winman toute l'équipe de Master Grower donc euh, là présentement euh, sont vraiment de bonne humeur, là. les feuilles sont vraiment horizontales, même, euh, même un peu en forme de prière comme on dit. Pinkush numéro 4, là, vraiment toujours eu de la misère, ça va être vraiment les, la dernière groupe, il n'y aura plus jamais de Pinkush numéro 4 de votre vie. Dernier. Même chose pour le Glouki numéro 4, lui est très chanceux de vivre, euh, un fleuri dégueulasse là il est vraiment il est là juste pour la vidéo me dire. vraiment hâte de goûter au doji numéro 1 je sais aucunement qu'est-ce que ça va goûter et le GMO Animal Cookie comment tu veux que je trouve un clone là-dessus quelle branche que tu veux que je coupe si je coupe une, deux hey, j'ai quatre branches il n'y a rien rien rien que pousser là-dedans comment tu veux que je prenne un clone si je prends un clone, c'est pas grave On vais être obligé je suis obligé de prendre un clone, je suis obligé. Fait que euh, je vais te dire, ça sera vraiment pas pour la production, ce gros-là. Ça va être vraiment euh, pour la forme. C'est, hey, Écoutez, le PPFD est à 800, là. Il était à 800 quand les plans étaient au même. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. à cause de deux lumières. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là. Euh, J'ai vraiment traumatisé, Baret. C'est ma pire gros avis. Ça fait déjà un an, deux mois là, que j'ai commencé à, à faire pousser. Un an, deux mois exactement. Et puis, euh, c'est la pire. C'est la pire. Je ne sais pas quest ce qui se passe. Donc, on ne va pas y aller vraiment là, pour euh, les grammes, mais vraiment là, pour les clones. C'est vraiment la chasse au phénotype. Est-ce que le doji numéro 1 va être bon? Est-ce que le GMO animal cookie numéro 3 va être bon? Ça ici, c'est fleuri, j'aime pas ça. Ça ici, c'est tellement léger en THC, là. Oh my God! Hey, 10-12, 10-12. Ça, c'est deux clones. Ces deux-là, c'est deux graines de cannabis que j'ai parti de zéro. XS2000 de Vipar Spectra. Et la P2000 de Vipar Spectra. Deux lumières, là, similaires. Pour la force. Les deux sont ajustés présentement là, à 50%, exactement. Ça a donné comme ça. J'utilise toujours une application avec mon cellulaire. Je mets le cellulaire au-dessus de la plante. Et puis, ça me donne une idée de, du PPFD qui serait supposé d'être. C'est quand même pas euh, une application gratuite. Hein. C'est pas un, euh, un truc qui vaut 500$. Un un professionnel mais quand même ça peut donner une bonne idée donc euh, prochaine vidéo euh, le plancher là ça va être vraiment des affaires à même plateau là pour euh, mettre nos bottes, ça on va enlever ça et puis on va rajouter deux plans, deux couches à couches je vous dis ils font dur mais ils vont reprendre la vie je les ai vraiment négligés en fait de nutriments les deux couches de couches là, qui vont s'en venir. Alright, Donc, euh, regardez ça. Ça va changer. Oh, le gros changement. Il y a beaucoup d'eau ici. Euh, j'ai échappé à la bouteille. inquiétez vous pas. Donc, euh, les deux plans dans le fond, c'est les deux couches de couches que j'ai rajouté. Regardez le plancher. Le fond de la tente. Euh, j'ai mis les six plateaux euh, pour les bottes. Donc, euh, ça fait un, new, un nouveau look. Et puis ça remplit un peu plus d'attente, donc euh, ces deux là, là je m'attends à avoir un peu de grammes. je vais pouvoir fumer ça. Euh, Là-bas ici, là, c'est le Gloki numéro 4, je vais me faire du H avec ça chez mon ami. Euh, le Doji, je vais essayer de prendre un clone ou deux, j'espère que ça va fonctionner. Mais ça ne sera pas pour euh, faire un concours de grammes. c'est vraiment euh, chasse au phénotype voir euh, si c'est un plan qu'on pourrait peut-être retravailler si goûte bon. Pink couche numéro 4. Écoutez, 10-12% de THC. C'est la dernière fois que je le fais pousser. C'est euh, la dernière fois que je le fais pousser. Je vais continuer à fumer du coucheur-couche. GM ai animal cookie, ben c'est ça que je gage, euh, que, que, que j'espère que ça va goûter quelque chose de bon. Euh, pourquoi? Ben, il est bien plus beau que le doji. Lui, c'est si goûte bon, je trouve que un petit peu problématique, là. il est un peu difficile euh, toutes les feuilles jaunes euh, pas évident, pas évident lui a l'air d'avoir plus de production donc s'il est meilleur au goût ça va être euh, plus intéressant les feuilles sont vertes, facile à entretenir donc j'ai le mot Animal Cookie numéro 3, encore une fois ça ne sera pas pour la quantité ça va être vraiment pour y goûter et puis s'il si goûte bon, ben, tant mieux parce qu'on va avoir un clone que je vais euh, avoir préparé Hein, on sait c'est quoi la différence entre un clone et une bouture. La bouture, c'est quand on coupe la tige, il n'y a pas de racines. Et aussitôt qu'il y a des racines, ben ça devient un clone. Donc la bouture devient un clone. Alright gang, il vraiment beaucoup de changements dans cette grow. On a rajouté deux plans pour remplir un peu plus la tente. Pour avoir quelque chose à fumer. Parce que, comme je vous ai dit, on va terminer là-dessus. Ça, ça me tente pas de fumer ça, on va mettre ça en hache. Ça ici, 10-12%, c'est fumable, mais pas très très fort comme Buzz. Ça ici, pas beaucoup de production, on ne connaît pas ça. Je vais essayer de trouver un clone. Et puis ça, j'ai mon Animal Cookie, j'espère que ça va donner quelque chose de bon. alright, vipar Spectra, merci. XS2000P2000. Quand on va tourner sans floraison, là, dans une semaine ou deux, on va mettre la lumière un peu plus forte. Et on va mettre ça en 12-12. 12 heures allumées, 12 heures fermées. Présentement, c'est 18 heures allumées, 6 heures fermées. Alright, gang. Si vous aimez ce genre de vidéo, on donne un pouce, on s'abonne, on active la cloche, allez sur mon Instagram. Et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!